Bonjour mes chers élèves de la classe de C1. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne du de TV, la partie de lecture. Je vous présente euh, l'Arbre à Histoire. Vous veut prendre votre livre, pas 50, 150. Voilà, vous allez retrouver mon père, c'est le plus fort, de Béatrice Rouet. Alors ce que vous voyez, c'est une sorte d'illustration qui représente une caravane, une caravane de voyageurs dans le désert, exactement dans le désert au Sahara. Voici le Sahara, d'accord Allez, prenez votre livre préféré, l'arbre mot. Ouvrez la page 150, on va lire et comprendre cette histoire-là de Mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est le plus fort mon père, c'est vraiment le plus fort de Béatrice Rouet. L'arbre l'espoir passe en 50. Alors euh, je vous présente ici une illustration qui représente la caravane une caravane de voyageurs dans le désert du Sahara. C'est vraiment très dangereux de vous faire un voyage dans le Sahara. C'est sous euh, tout seul. Ça, s'est passé le jour de la sortie des classes. Suivez avec moi, s'il vous plaît, mes chers élèves. Essayez de lire avec moi. Je vous explique bien sûr des mots difficiles en temps. Ça, s'est passé le jour de la sortie des classes. Forcément, Jennifer, Olivier et moi, on ne parlait que des grandes vacances. Et le père était tout excité. Excité, je dire, c'est simplement sur Ici, à cause d'un événement heureux. On dit, était tout à fait heureuse. Que l'on devenait aussi rouge que ses lunettes, elle disait, Mon père est vraiment extraordinaire. Il n'a peur de rien. Alors cette année, elle a dit, je vous emmène dans un endroit froid au pôle nord. Je veux nous montrer les phoques et les esquimaux Alors, les phoques et les esquimaux, ce sont des animaux du pôle Nord. Et la même, loué un igloo. Un igloo, veut dire tout simplement un abri euh, au pôle Nord. Petite maison. la même, loué un igloo pour toute la famille, ça va être formidable. Puis moi, mon père a continué à vivre et il va bientôt devenir milliardaire. Milliardaire veut dire, c'est vraiment un homme ou une femme qui est très riche, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et son argent compte de milliards et des milliards. Alors cet été, nous irons tous sur un grand bateau, sur un grand navire, ce qu'on appelle un embarquement un paquebot, navire ou bateau réservé à transporter des voyageurs ou des passagers dans la mer. On dit, euh, nous irons tous sur un paquebot, faire le tour du monde. Et Olivier a même ajouté, si tu veux euh, la CITIA, c'est Celle qui raconte cette histoire, c'est la citière. Si tu veux la citière, je t'emmène. Elle est gentille avec moi, Olivier. Elle est très gentille. C'est normal, là, on est amis. Tous les deux. Mais j'ai dit Tu ne pré préférerais pas venir avec nous Tu ne préférerais pas venir avec nous Mon père va louer des chameaux pour traverser le désert du Sahara. Alors, je t'ai fait surpris, Olivier a répondu « Oh, la titia, c'est dangereux, tu sais, tu pourrais mourir de soif. » Alors, pas de panique, pas de risque, mon père est très fort et il sait se débrouiller dans le désert. Se débrouiller » veut dire tout simplement savoir se comporter en cas de difficulté. Alors, euh, la lecture de la question, je comprends. Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire Explique dans quel endroit le père de Jennifer, d'Olivier et de Laetitia veulent amener leurs enfants. Explique le titre de ce texte « Mon père, c'est le plus fort ». Les endroits dont parle, Les endroits dont parlent les enfants sont-ils des lieux de vacances Habitué Crois-tu que les enfants vont vraiment partir en vacances dans ces endroits Explique-nous, ou expliquez-nous, expliquez-nous les réponses de ces questions. De ma part, je vais vous donner, bien sûr, quelques moments pour réfléchir, et après, on va répondre oralement à tout à l'heure. Je comprends. Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire euh, Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire euh, euh, Par exemple, c'est Jennifer, Olivier et Latitia. Celui qui raconte l'histoire, c'est la Latitia. Alors, trois amis anti, c'est Jennifer, Olivier et Latitia, sont les personnages principaux de l'histoire. Explique dans, le, dans quel endroit le père de Jennifer, le père d'Olivier, le père de Latitia veulent amener leur famille. Explique dans quel endroit le père de Jennifer, le père d'Olivier, le père de Latitia veulent amener leur famille. Où ça Alors le père de Jennifer veut amener sa famille au pôle Nord. Celui d'Olivier. À faire le tour du monde. Enfin, le père de Latitia compte partir euh, le désert de ça. Alors, euh, est-ce que, est que vous pouvez expliquer le titre de ce texte Mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est le plus fort. Qui C'est Jennifer. C'est le père de Jennifer, c'est le père de Latitia, c'est le père de Luffy. Chaque enfant. Euh, chacun des trois amis considère que son père est le plus fort. Pas les endroits dont parlent les enfants euh, sont-ils des lieux de vacances habituées, Ce ne sont pas des vacances habituelles, par exemple, pendant... c'est le froid, euh, dans le lycée c'est chaud, c'est vraiment très dangereux, il y a pas mal de risques. Et faire un tournoi, c'est très très cher voilà On passe maintenant Partie de vocabulaire Chez les élèves dans quelques instants Et maintenant partie de vocabulaire page 151 J'enrichis mon vocabulaire C'est à dire Les mots du texte Mon père c'est le plus fort Recopie et coche Le mot qui pourrait remplacer Le mot en gras dans chaque phrase Par exemple D'une effaire était tout excité. Jennifer était tout excité. De la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Alors, excité veut dire triste, gay ou énervé. Excité veut dire triste, gay ou énervé. Excité. Et bien sûr, gay. On a déjà expliqué cela. Alors, mon père est vraiment extraordinaire. Extraordinaire veut dire euh, génial, nul ou bizarre. Mon père est vraiment extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment génial Nul ou bizarre Alors, hein, mon père est vraiment génial. Extraordinaire veut dire génial. Nous irons tous sur un paquebot. Un paquebot veut dire un train ou un avion un bateau. Bien sûr, c'est un bateau. Un bateau, Elle range les mots dans le tableau. Alors il y a les mots qui désignent des moyens de transport, mots qui désignent des logements, c'est l'endroit le où on habite, et mots qui désignent des destinations, c'est l'endroit le où on va. L'avion, la mer, l'hôtel, le camping, la montagne, la chambre, d'hôtel, le train, le parc d'attraction, le bateau. Alors, parmi les mots qui désignent des moyens de transport, on trouve par exemple l'avion, l'hôtel. Euh, non, l'avion, euh, le train et le bateau. Il y a trois l'avion, le train et le bateau. L'avion, le train et le bateau. Les mots qui désignent des logements. En... Les mots qui désignent des logements en... En... En où on habite. Par exemple. Euh... Et il y a l'hôtel, ah oui, l'hôtel, le camping, ah oui et la chambre d'hôte, l'hôtel, le camping, la chambre d'hôte. Les mots qui désignent des destinations où on voit, par exemple, ici c'est la mer, parfois il y a des gens qui vont à la montagne, ou le parc d'attractions, soit la mer, par exemple je vais à la mer, je vais au camping, où je vais au parc d'attractions. Ce sont des mots qui désignent des destinations, des endroits où on va. Les mots qui désignent des moyens de transport, l'avion, le train et le bateau. Les mots qui désignent des logements, l'hôtel, le camping et la chambre d'hôte. Les mots qui désignent des destinations, la mer, la montagne et le parc d'attractions. Voilà, c'est tout pour le moment, on a déjà vu euh, l'histoire de, euh, voilà, euh, voilà, mon père est le plus fort, et voici le vocabulaire qui est attaché, enrichir mon vocabulaire, et il y a deux activités, un et deux, voilà, c'est tout pour le moment, au revoir et à la prochaine.